Question de oui. Marie. La fiscalité sur revenus locatifs n'incite pas à l'investissement locatif. Oui, y a-t-il oui. des mécanismes allégeant cette fiscalité pour les propriétaires autres que les travaux Virginie. Alors il y a essentiellement, hein, euh, c'est d'acheter dans le neuf et de profiter du dispositif actuel qui est celui du nom de la ministre actuelle, dispositif Pinel, qui permet d'investir sur euh, différentes durées et euh, d'avoir euh, différentes réductions d'impôts. Ça, ça veut dire qu'on est en début d'investissement. Quand on a déjà un bien, à part déduire les travaux et euh, les charges, il euh, n'y a pas 36 solutions. Ah, il faut savoir qu'on est dans un piège. Tous les avantages fiscaux se font à l'entrée. Et, mmh. et une fois qu'on est rentré, boum oui. Donc, il faut savoir que si on veut acheter, bon, sauf si on en a hérité, etc., mais si on veut acheter un logement, il faut savoir que, quelles que soient les carottes à l'entrée, on le paiera cher après, en termes de fiscalité, dans les conditions actuelles. Ça peut changer. Oui. Je vous signale que la France est un pays très particulier à cet égard. Il euh, y a des expériences dans d'autres pays qui sont différentes et qu'on pourrait peut-être imiter un jour. Alors justement, hein, dans, les, dans les SCPI, notamment Malraux, l'AMF la a sorti il y a quelques semaines une, une mise en garde hein, pour rappeler qu'à la fin, il y a l'imposition sur les plus-values. Et ça là il ne faut pas l'oublier parce qu'elle est très lourde.